Bonjour à tous. Cette activité de formation portera sur la fiabilité de l'information sur le web, particulièrement en sciences de la santé. Mon nom est Monique Clark, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque de la Santé. Je suis la bibliothécaire ressources pour les programmes de médecine, microbiologie, immunologie et sciences biomédicales. Vous êtes sans doute déjà un peu familier avec les critères d'évaluation de l'information sur le web. Euh, de façon très résumée, on pourrait dire que ça se résume à se poser certaines questions. Donc, qui, pourquoi, quoi euh, et quand. Euh, donc, le qui, euh, autorité de la source, c'est-à-dire l'auteur qui est derrière le site web. Euh, et aussi, pourquoi, euh, la motivation de cet auteur-là. Euh, le quoi, la qualité, la validité du contenu. Euh, et on peut rajouter aussi un pourquoi. Donc, euh, parfois, il y a une sélection du contenu. Pourquoi ce contenu-là a été choisi par la source euh, plutôt que d'autres? Euh, et le quand, bien sûr, il s'agit de la mise à jour. Euh, je vais surtout vous parler de l'autorité de la source et la qualité et validité du contenu. Euh, donc, la mise à jour est aussi importante, mais c'est beaucoup plus facile à vérifier. Euh, les deux autres éléments, euh, c'est un peu plus difficile de, de valider euh, ces deux, ces deux, ces deux critères-là. Euh, donc, on va travailler un petit peu plus là-dessus. Euh, et chacun de ces trois critères-là est important dans le sens que euh, et ça peut permettre, dans un critère qui, qui n'est pas valible, d'écarter une source. Donc, je commence par vous montrer quelques exemples de sujets où il serait important pour vous d'exercer votre esprit critique. Euh, les sciences de la santé, euh, c'est un domaine où il y a beaucoup euh, d'enjeux puis peut avoir beaucoup d'intérêts économiques euh, des enjeux sociaux controversés, euh, des agendas politiques euh, ou des agendas de, reliés à des convictions personnelles, donc quelques exemples de, de sujets euh, qui peuvent être euh, vraiment euh, délicats. Donc, enjeux en jeu sociaux, la vaccination, les soins en fin de vie, avortement, cannabis. Donc, tous ces sujets-là, il faut vraiment faire attention à l'information qu'on trouve. Euh, au niveau des intérêts économiques, donc quelques exemples dans, dans le spectre des sciences de la santé. Euh, le blanchiment des dents, traitement médicamenteux, les lentilles colorées, euh, traitement alternatif euh, ou homéopathique. Donc, on commence avec l'autorité de la source, le QUI. Euh, il faut se demander si c'est un auteur fiable dans le domaine, donc une source fiable. Est-ce que c'est un organisme en sciences de la santé, une association, un spécialiste reconnu, une université reconnue, un site gouvernemental? Déjà là, ça peut nous donner un bon point de départ pour savoir si la source est fiable. Euh, si vous n'arrivez pas à identifier que l'auteur est fiable, euh, cherchez des informations alors, ailleurs que sur le site même à propos de cet auteur-là, parce que bien sûr, les informations données sur le site, euh, on n'est pas sûr que, que c'est bon, on peut les regarder, euh, et à partir de ce qui est donné là, on peut aller voir ailleurs, donc il peut y avoir des indices euh, si l'auteur a donné des conférences, on peut aller vérifier à ce niveau-là. Si l'auteur indique qu'il a écrit des livres sur le sujet, on peut aller vérifier que le livre existe bien. Donc oui, on peut se servir des infos sur la source qui sont sur le site, mais on peut à partir de là et aller voir ailleurs si tout ça est exact. Euh, N'oubliez pas aussi de regarder le domaine URL et le nom du site web avant de cliquer dessus. Euh, Est-ce que l'adresse URL reflète bien euh, l'affiliation mentionnée? Donc il peut avoir euh, le code de, de site. Euh, qui sont frauduleux. Donc, assurez-vous que l'adresse est conforme euh, avant de, de poursuivre. Toujours en lien avec l'autorité de la source, il faut se demander aussi pourquoi. Quelles sont les motiva motivations de l'auteur? Un organisme fiable présentera généralement de l'information valable, mais il est néanmoins possible qu'il y ait un biais d'intérêt de l'information. Par exemple, un organisme gouvernemental aura une approche populationnelle et se conformera généralement aux politiques gouvernementales en place. Donc, l'information, elle risque d'être valable, mais il est possible qu'il manque certaines choses euh, à cause de ce, ce billet euh, d'intérêt. Donc, euh, conseil général qui va revenir tout au long de la formation, ne consultez pas qu'un seul site, allez toujours compléter en utilisant euh, plusieurs sites. Donc un exemple spécifique euh, d'un site web, donc ici euh, le site de richardbelliveau.org, euh, la page des champignons « Bon pour la mémoire euh, ». Voici des exemples de sections euh, qui vont euh, receler de l'information sur la source, donc « droit d'auteur »,« Accessibilité »,« Confidentialité »,« partenaire, euh, À propos ». Donc tout ça euh, peut vous donner beaucoup d'infos. Un extrait ici, euh, provenant du site de Richard Belliveau, donc, euh, il est, semble être membre d'une chaire, vous avez la mission de la chaire, vous avez les autres membres de l'équipe, les partenaires de cette chaire-là. Des informations sur M. Bivaud en tant que tel, donc les livres qu'il a publiés, les conférences qu'il a données, les entrevues qu'il a données. Euh, donc, tout ça est riche de matériel qu'on peut aller vérifier si c'est bien exact. Donc, euh, les livres, euh, est-ce que les livres sont disponibles en librairie, en bibliothèque? Est-ce qu'il y a eu des critiques? Euh, sur ces livres-là, est-ce que ces critiques-là sont positives, euh, les conférences, dans quel contexte les conférences ont été données, les entrevues euh, auprès de quels quel médias elles ont été données, euh, est-ce qu'on est capable d'aller euh, repérer ces entrevues, donc qu'elles qu sont bien réelles. Euh, dans le coin info, vous allez nous joindre, il devrait toujours avoir possibilité de joindre la source, les auteurs euh, d'un site web, donc assurez-vous que cette option-là est disponible. Euh, il existe aussi quelque chose qui s'appelle OIS, donc euh, qui permet d'enregistrer un domaine. Euh, faire noter, j'en profite pour mentionner que l'extension .org, qu'on associe souvent euh, aux organismes sans but lucratif, n'est pas limitée à ceux-ci. Donc, euh, un site commercial pourrait décider d'enregistrer son site avec une extension .org. Donc euh, ne vous fiez pas à ça euh, pour déterminer que c'est bien un organisme sans but lucratif, euh, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc pour revenir à OIS, au Canada toutes les adresses qui finissent par une extension .ca sont enregistrées au niveau euh, du CIRA. Donc vous pouvez aller euh, chercher toutes les informations sur les propriétaires euh, de ce site-là en entrant. L'adresse, dans ce cas-ci, c'est pour un site.ca, donc il faudrait aller sur un OIS international. Vous avez un exemple ici, ois.net. Donc, on irait sur ce site-là, on entrerait l'adresse www.richardbelliveau.org euh, et ça nous dirait euh, qui a enregistré euh, ce site-là. Donc, vous l'avez ici, la recherche a été faite. Ce site-là est enregistré euh, au nom de, de Lucam, donc la chaire de Richard Belliveau est affilié à l'UCAM. Donc, vous avez devant vous le site Web pour la mycose des ongles. Je vais vous faire chercher dans le premier exercice tout à l'heure pour savoir qui est propriétaire, qui est la source de ce site-là. On nous dit ici qu'il est développé par les dermatologues de Skin Care Guide. Donc on peut aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. On verra ça tout à l'heure. Donc, pour le premier exercice, je vous posais la question de vérifier à qui appartient le site MycosesDesOmbres.ca. Euh, je vous référais au site CIRA ou IS. Euh, donc, vous, êtes, vous devriez avoir entré l'adresse sur, sur le site du CIRA et vous avez alors été en mesure d'identifier euh, que ce site-là appartenait à Bosch Health Canada. Si vous ne saviez pas euh, de qui il s'agit, vous pouviez chercher sur le web et ça vous donnait toutes les informations à l'effet que c'était une compagnie pharmaceutique. Donc de là, je vous posais deux questions. Euh, D'après vous, est-ce que c'est une source d'information fiable? Euh, ce que je peux vous dire pour l'information qui se trouve sur les sites euh, de compagnies pharmaceutiques c'est qu'en général, ce qui est là est fiable. Ils ne vont pas mettre de l'information non valable sur leur site. Euh, le gros questionnement, c'est au niveau du choix de l'information qui est mise. Donc, il y a vraiment généralement un biais parce qu'ils ont un fort intérêt financier euh, dans, dans, sur le sujet. Donc, faites attention au biais de sélection d'informations. Donc, oui, vous pouvez prendre l'information qui se trouve sur un site de compagnie pharmaceutique, mais euh, elle va nécessairement être incomplète. Une deuxième critère, la quali qualité, la validité du contenu, le quoi, euh, plusieurs questions à se poser. Euh, donc la première, est-ce que tous les aspects du sujet sont couverts et à quel niveau de détail, mais comment savoir, vous n'êtes pas nécessairement un expert dans le sujet, donc euh, consulter d'autres sources, ça va vous permettre de recouper l'information euh, et de voir si... Euh, le sujet est bien couvert sur ce site-là. Est-ce que l'information est vérifiable? Est-ce que les sources sont citées? Donc, comme on vous demande dans vos travaux académiques de citer vos sources, c'est la même chose pour les sites web. Ils devraient euh, avoir des références, donc les sources d'information qui ont été utilisées pour créer ce site-là. Euh, aussi, n'hésitez pas à suivre les liens vers certaines sources. C'est facile de citer hors contexte pour se donner de la crédibilité. Donc, on cite euh, une étude dans une revue médicale prestigieuse, mais quand on va voir cette étude-là. Est-ce qu'elle est bien euh, pertinente là, par rapport au contexte dans lequel elle a été citée? Ça peut être quelque chose d'intéressant à vérifier et ça peut vraiment amener certaines surprises. Euh, les liens Est-ce qu'il y a des liens vers des sites extérieurs? Donc Très souvent, on s'attend à voir aussi euh, de l'information complémentaire qu'on peut aller voir ailleurs. Donc, s'il y en a, est-ce qu'ils sont pertinents, est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Encore là, n'hésitez pas à suivre les liens. En même temps, ça vous fait une petite euh, vérification de la mise à jour, est-ce que les liens sont encore fonctionnels? Euh, et ça, ça vous montre si euh, ce qu'on vous, en, vous en propose comme site extérieur euh, semble bon ou pas. Pour l'exercice 2, euh, je vous demandais de regarder un biais de blog et d'identifier s'il y avait euh, des problèmes par rapport à ce biais-là. Euh, pour vous faciliter la vie, je vous ai donné cinq extraits tirés de, de la page d'accueil de cette page-là euh, le danger des plombages dentaires, de l'amalgame dentaire pour votre santé. Euh, et je vous disais que moi, j'avais au moins cinq types de choses différentes qui me préoccupaient. Euh, sur ce site-là, il y en a qui sont évidentes, il y en a peut-être que vous n'avez pas trouvé. Euh, donc la première chose pour moi, dès le, le titre, euh, il y avait une faute de français, donc il manquait euh, le S, plombage dentaire, dentaire n'avait pas de S. Donc on peut être indulgent au niveau des fautes de français parfois, mais quand c'est déjà au niveau du titre, euh, c'est déjà embêtant. Euh, ensuite de ça, vous avez peut-être remarqué euh, qu'aucune des références qu'ils euh, qui mentionnaient n'était citée. Donc, on était incapable euh, d'aller vérifier la validité euh, de leurs sources. Euh, troisièmement, euh, vocabulaire alarmiste, donc euh, certains exemples euh, assez gros. Euh, donc, ce, ce sont des indices aussi qu'il y a quelque chose là, que l'auteur n'est pas neutre. Donc, j'avais remarqué les mots euh, « présence massive »,« agression »,« ravage »,« danger ». Donc, ce sont des éléments intéressants à noter là, pour euh, identifier qu'il y a probablement euh, un biais euh, au niveau de l'information. Euh, il y a la publicité. Les étudiants me le mentionnent souvent rapidement. Euh, oui, ça peut être problématique. Mais faites attention à ce critère-là, donc il peut y avoir une excellente source d'information euh, qui est hébergée sur un site où la publicité va être là d'office, donc automatiquement. Donc parfois on peut être indulgent euh, au niveau euh, de la publicité. Euh, et finalement, il euh, y avait euh, un dernier point. Euh, où on vous disait qu'il y avait certaines données qui étaient irréfutables. Euh, Sauvez-vous en courant, là, si vous voyez qu'on vous dit que l'information en sciences de la santé est irréfutable. C'est un mot qui ne devrait jamais être utilisé. Je viens de vous parler euh, de l'importance d'avoir euh, les références qui sont citées euh, dans le contenu. Euh, par contre, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sites web conçus pour le grand public, les patients et leurs proches qui ne citent malheureusement pas leurs sources. Euh, souvent, c'est parce que ces sites-là sont faits par un organisme reconnu, donc euh, qu'ils ont une très grande expertise dans le domaine euh, et euh, l'information qui est partagée avec les patients, c'est de l'information de base, donc qui ne nécessite pas nécessairement de, de citer euh, des références. Donc, si l'auteur vous semble valable et euh, que le contenu vous semble de qualité, encore là, vérifiez avec d'autres sites. Euh, et si tout ça vous semble bon, euh, c'est un cas où même s'il n'y a pas de référence citée, euh, ça peut être un site euh, qui peut être utilisé là, dans, dans le contexte d'information euh, grand public. Autre point par rapport au contenu d'un site Web, euh, c'est important de vérifier. Euh, le but du site Web, donc le, le pourquoi, euh, qui va avoir un impact sur le contenu qui est sélectionné euh, et aussi les clientèles visées. Donc ici, c'est un exemple où la clientèle visée euh, est une personne à la recherche d'informations sur les dépendances, donc c'est un site sur les dépendances, euh, et dans ce cas-ci, euh, on parle de la consommation d'alcool et de drogue euh, chez la femme enceinte, donc ce qu'il faut savoir. Ce contenu n'est pas serment euh, adapté euh, pour une clientèle différente, si vous remarquez euh, le premier lien euh, et sur le syndrome d'alcoolémie fétale. Euh, donc ça peut faire peur à quelqu'un qui arrive là, euh, qui n'est pas nécessairement dans un contexte là, euh, de, de dépendance. Donc très important là, de, de marier le site euh, avec euh, la clientèle qui est visée. Un exemple d'exactitude de citation, euh, je vais vous faire travailler là-dessus dans l'exercice 3, qui va être le dernier exercice. Donc, je vous lis un extrait publié dans un billet de blog en novembre 2016 par un professionnel de la santé au Québec. Donc, même la très conservatrice Cochrane Database, Banque de données de revues systématiques, affirme en 2013 que les extraits d'artichoux ont pour effet de réduire le cholestérol. Donc, je vais vous demander d'aller vérifier euh, la validité de cette citation-là. Euh, à noter que les revues systématiques, ce sont des articles qui regroupent des données provenant de plusieurs autres études de plusieurs autres études, donc ça augmente le niveau de pertinence là, euh, de ce type d'article-là. Et la base de données Cochrane, c'est une ressource très bien cotée là, pour la qualité de l'information qu'elle publie. On a tendance à évaluer euh, ce qu'on voit, euh, mais n'oubliez pas euh, que vous devez aussi vérifier euh, ce qui est manquant. Donc, euh, allez voir d'autres sources. oui, je me répète, mais c'est comme un élément primordial. Euh, donc, et s'il manque des choses, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il manque des informations, euh, est-ce que ça reflète un biais qui pourrait être dérangeant, donc qui pourrait faire en sorte que ça va vous faire douter euh, de l'impartialité de cette source-là, de cet auteur-là. Donc, un pourquoi ici par rapport au contenu, pourquoi c'est ce contenu-là, pourquoi il manque certaines choses, c'est une question importante à se poser, et on peut se demander... Est-ce qu'une omission peut parfois être considérée comme un mensonge? Donc, euh, à réfléchir là-dessus euh, si vous voyez qu'il y a des grands pans d'informations qui ne sont pas là, même si l'information qui est là euh, est de très bonne qualité. Donc, pour le dernier exercice, euh, je voulais que vous euh, alliez vérifier euh, une citation qui était donnée, euh, dont vous l'aviez, euh, je peux vous la relire, « Même la très conservatrice Cochrane Database affirme en 2013 que les extraits d'artichauts ont pour effet de réduire le cholestérol. » Donc, ça se trouvait dans un billet de blog publié en 2016 par un professeur de la santé euh, au Québec. Donc, je vous donnais la référence vers le résumé euh, de cette revue systématique Cochrane dans la base de données euh, PubMed, donc, vous pouviez euh, suivre le lien euh, ou, si vous allez sur POMED, vous pouvez entrer le numéro correspondant euh, à cette référence d'article-là. Euh, vous aviez deux indices de choses à regarder qui faisaient en sorte que cette citation-là était un peu douteuse dans le contexte qui a été donné. Euh, la première, je vous disais de vérifier euh, si euh, la mise à jour qui avait été faite en mai 2016 dans la référence. Euh, donc, vous avez peut-être remarqué qu'en mai 2016, il était indiqué « withdrawn », qui veut dire « retiré ». Donc, ça voulait dire que cet article-là était retiré et vous aviez un lien vers la mise à jour de l'article. Euh, donc, normalement, on ne doit jamais citer euh, un article euh, qui est retiré. Il faut vraiment utiliser la mise à jour. Euh, vous pourriez me dire qu'on est à quelques mois, donc c'était en novembre 2016 et euh, « retirer euh, en mai 2016, euh, effectivement, c'est une erreur qui pourrait être ex excusable pour l'auteur. Euh, J'ai par contre pris la peine de lui écrire. On a eu un échange de courriels nombreux euh, euh, en lui expliquant la situation qu'il ne devait pas citer cette référence-là. Donc, euh, je lui ai écrit plusieurs fois pour bien expliquer la chose euh, et il n'a pas retiré sa citation. Donc, je ne pense pas qu'on peut être indulgent à ce niveau-là. Le deuxième point, c'était carrément l'information. Je vous donnais l'indice d'aller lire la conclusion euh, des auteurs. Euh, et si vous vérifiez euh, la conclusion, donc euh, dans l'extrait euh, du biais de blog, ça dit que Cochrane affirme en 2013… Donc, quand on affirme, c'est qu'on se base sur des, des données solides. Donc, si vous regardez la définition du, du mot « affirmer euh, », par contre, quand vous regardez les conclusions euh, de l'auteur, euh, on dit euh, « the evidence is as yet not convincing ». On ne peut certainement pas considérer ça comme une affirmation. Donc, c'est un cas blatant là, où on cite quelque chose d'extrêmement renommé. Donc, Cochrane, c'est vraiment quelque chose de très reconnu. Euh, et quand on suit la référence, on se rend compte que c'est mal cité. Ça a été utilisé pour donner de la crédibilité à l'affirmation. Quelques mots sur la qualité et la validité du contenu au niveau des revues scientifiques. Euh, vous avez peut-être tendance à vous dire c'est une revue scientifique, j'ai pas à me poser des questions. Donc on va élaborer un petit peu là-dessus. Donc D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une revue scientifique? Elle contient des articles rédigés par des experts du domaine, universitaires, chercheurs. La plupart de ces revues voient leurs articles approuvés par un comité de lecture, où on peut dire aussi qu'elles sont révisées par les pairs, un peer review en anglais. Euh, comment les identifier? Généralement, ces revues-là se retrouvent euh, indexées, donc elles sont, euh, elles sont accessibles euh, via les grandes bases de données en sciences de la santé, donc euh, entre autres Medline, POMEN. Euh, vous avez aussi des revues euh, associatives, donc publiées par des associations en sciences de la santé. Donc parfois, elles vont avoir le format plutôt d'avoir un ou deux articles scientifiques et beaucoup de contenus qui vont être plus des chroniques, des critiques de livres dans le domaine. Donc, un contenu assez varié. Donc, ces revues-là vont être considérées comme valables aussi. Les revues populaires, donc, versus revues scientifiques, en général... Dans les travaux au niveau universitaire, on va éviter, éviter d'utiliser ces sources non scientifiques, magazines, journaux, à moins, bien sûr, que le travail porte sur ces sources d'informations, sur le contenu qui leur est propre. Si vous avez affaire à faire un travail sur euh, l'information, euh, sur un sujet qui est diffusé auprès du grand public, euh, c'est bien sûr que vos sources d'information euh, vont se trouver euh, dans des sources euh, populaires. Il arrive occasionnellement que d'excellentes revues scientifiques publient euh, des recherches qui se révéleront erronées ou même frauduleuses. Donc erronée, une erreur de bonne foi a été faite, frauduleuse, mais les, les erreurs n'ont pas été faites de bonne foi. Il y a vraiment eu manipulation de l'information. Euh, donc ici, c'est un exemple un exemple célèbre, le titre vous dit peut-être rien, peut-être que le nom d'Andrew Wakefield vous dit quelque chose, si ce n'est pas le cas, je vous invite à taper son nom dans un engin de recherche. d'aller tout de suite avoir de l'information euh, parce que cet article-là fait encore des vagues aujourd'hui euh, et M. Wakefield n'est plus dans le domaine scientifique, mais il est toujours très actif au niveau de certains groupes de pression euh, dans la société. Donc cet article-là a été publié dans le Lancet, une revue médicale extrêmement prestigieuse, en 1998. Vous voyez ensuite qu'il y a eu un correctif d'apporté en 2004 euh, et l'article a été euh, rétracté euh, en 2010. La capture d'écran vous montre la première page de l'article. Donc un article qui est rétracté est pas, ne disparaît pas, donc on peut toujours y accéder. Mais vous voyez qu'on ne peut pas manquer le fait qu'il est « Retracted ». Donc le texte apparaît en rouge sur chacune des pages « Retracted ». Bien sûr, ça c'est pour la version électronique, si vous regardez l'année 98. Euh, cette revue-là existait aussi en format papier à, à l'époque. C'est sûr qu'il n'y a pas de correction euh, dans la version papier. Euh, C'est intéressant de voir. Donc, comme je vous disais, Andrew Wakefield est toujours actif. Donc, ceci, ça touche un sujet extrêmement controversé. Euh, on peut retrouver euh, des. Euh, photocopie donc des numérisations euh, de la copie papier qui ont été déposées par des groupes de pression sur le web. Euh, et dans ce temps-là, le texte « retracted » n'apparaît pas sur chacune des pages. Donc, euh, euh, à peu près une fois par année, je, je, je refais la recherche pour vérifier si ça se trouve encore. Et généralement, c'est le cas. Donc, il est possible de trouver une copie numérisée. Euh, en fouillant là, un petit peu sur le web, c'est sûr que ce n'est pas sur le site du Lancet, qui euh, a été déposé par des groupes de pression euh, en lien avec ce sujet-là. Euh, à gauche, vous avez Retraction Watch, c'est un site web intéressant euh, où ils font le suivi euh, des études là, euh, qui, se, se, qui ont été euh, rétractées ils vont faire aussi des pressions. Donc, ils vont avoir des billets qui vont être publiés là euh, pour signer, souligner des problèmes des études et qui souvent vont mener ensuite euh, à une rétraction de l'étude. Toujours au niveau des revues scientifiques euh, donc ici je vais vous parler de revues qui ne sont pas des revues scientifiques mais qui prétendent l'être donc vous avez ce qu'on appelle des revues prédatrices elles sont apparues euh, avec euh, le libre accès à l'information scientifique donc quand on parle du libre accès euh, c'est un modèle euh, un peu différent du modèle traditionnel des revues scientifiques donc traditionnellement une revue scientifique il fallait s'y abonner pour y avoir accès. Libre accès, la revue est accessible à tous et les auteurs doivent payer pour publier dans cette revue. Donc c'est comme ça que le journal se finance. Il y en a des excellentes. Euh, par contre, euh, certaines revues en libre accès ont pour seul but de faire de l'argent. Donc elles vont publier n'importe quoi en autant que l'auteur paye. Et elles vont aussi solliciter directement les chercheurs à travers le monde et contacter les diplômés ayant déposé leur mémoire ou thèses dans un dépôt institutionnel. Donc bien sûr, ce sont des revues à éviter. Il existe aussi des revues biaisées en sciences de la santé donc, qui ont pour seul but d'influencer l'opinion publique et les politiques en santé. Elles peuvent vraiment euh, copier le format standard d'une revue scientifique tout en n'en étant pas. Euh, elles sont généralement financées par des groupes de passion. Donc, comment les éviter? Bien, on revient aussi à la notion mais ces revues-là ne seront pas dans les bases de données reconnues, telles que Medline et PubMed. On termine avec la mise à jour, donc le « camp. Euh, comme je vous disais au tout début, c'est relativement facile à vérifier, mais euh, c'est à faire. Donc, la science, ça évolue. Euh, les liens URL, ça bouge souvent. Donc, euh, s'assurer que ce que vous consultez euh, est bien à jour. Donc, les questions à se poser, est-ce que la date de création est présente sur la page? Est-ce que la date de la dernière mise à jour et la fréquence des mises à jour euh, sont indiquées? Est-ce que la date est précisée pour les différentes parties du site? Puis finalement, est-ce que les liens proposés sont-ils toujours actifs? Euh, les deux éléments là-dedans que, que je vais vérifier systématiquement, c'est vraiment la date de la dernière mise à jour. Si la date de création n'est pas là, euh, ça peut plus ou moins me déranger. La fréquence des mises à jour, c'est assez rare qu'on va la voir. C'est intéressant de, de le savoir, mais bon, si c'est absent, c'est n'est pas tellement trop grave. Une euh, date pour les différentes parties du site, oui, ça peut être intéressant. Donc, euh, s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de très vieux, là, que vous êtes parti d'un endroit et vous aboutissez à quelque chose qui n'est pas du tout à jour. Euh, sinon, j'aime beaucoup vérifier euh, si les liens proposés sont actifs. C'est souvent un indice intéressant. Euh, si les liens ne fonctionnent plus, il y a un problème avec le site. Euh, et ce pas là, euh, mais je vais regarder aussi les, les références. Donc, quand je les regarde pour vérifier la vérité du contenu, euh, je vais porter attention à, à la date de quand. Donc, si toutes les références citées datent d'une dizaine d'années, euh, je vais considérer que c'est problématique. Euh, et plus le sujet euh, est d'actualité, euh, plus on va réduire... Là, euh, donc, notre, euh, notre tolérance là, sur l'ancienneté de, des références citées. Donc, soyez attentifs aussi à, à ce qui est cité, est ce que c'est récent euh, ou pas. Je termine euh, en vous référant à euh, un guide sur le site Web des bibliothèques. Vous avez l'adresse ici. Euh, donc, euh, la fiabilité de l'information, vous retrouvez euh, les trois critères que je vous ai mentionnés. Vous en avez un quatrième que je n'ai pas mentionné, facilité d'utilisation. Euh, C'est souvent un critère euh, qui est beaucoup plus personnel. Donc, vous pourrez aller voir ce qu'il y a à ce niveau-là. Euh, mais je le trouvais peut-être un peu moins euh, intéressant que les trois autres. Euh, sinon, vous avez plusieurs vidéos euh, qui sont intéressantes à regarder. Euh, si vous posez des questions sur la pertinence de Wikipédia comme source d'information, vous avez une vidéo qui est très bien faite euh, qui se trouve sur cette page-là. Euh, et vous avez euh, le foutaisomètre fait par mon collègue Pascal Martinoli, qui est bibliothécaire à la bibliothèque des lettres et sciences humaines. Euh, certains points sont beaucoup plus appropriés pour euh, domaine effectivement des lettres et sciences humaines, euh, mais c'est quand même un outil intéressant, donc il fonctionne avec euh, du pointage, donc euh, il vous donne toute une série de, de critères à regarder euh, et vous accordez euh, un pointage à chacun des critères avec, à la fin, euh, donc, selon le, le, votre pointage, est-ce que le, le site euh, vous semble valable ou pas. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir ça. Je vous remercie de votre attention euh, et bonne recherche et exploration sur le web. Euh, N'hésitez pas à nous contacter pendant tout votre parcours académique. Vous avez ici euh, le numéro de téléphone du bureau de la référence de la Bibliothèque de la Santé. Euh, on a un service de clavardage qui s'appelle Une Question. Euh, vous pouvez rejoindre euh, l'équipe euh, générale là, par courriel. Euh, et sinon, si vous voulez consulter directement à votre bibliothécaire pour les questions plus pointues, euh, vous pouvez suivre le lien ci-dessous ou aller dans la section « Nous joindre » sur le site Web des bibliothèques. Euh, et vous allez pouvoir identifier le, le bibliothécaire euh, dans votre discipline. Merci!